Alors, moi, personnellement, je suis un petit peu remontée puisque euh, j'ai eu rendez-vous avec euh, une avocate aujourd'hui à cause du port du... Euh, alors, on va pas dire le mot, de la muselière, on va dire, pour les enfants. Voilà. Hein, j'ai dit un petit peu que ma fille avait des problèmes de concentration, fatiguée, mal à la tête, etc. Et savoir, euh, ma foi, si on pouvait pas euh, éviter euh, cette, cette muselière à l'école. Réponse de l'avocate Tant que le gouvernement aura décidé que c'est sans risque et que tout le monde doit porter la muselière, eh bien, il n'y aura aucun recours. Donc, c'est vous dire si je suis remontée. Et donc, il y a de fortes chances qu'on porte plainte, même si elle nous a dit qu'il y avait déjà des parents qui avaient fait une plainte commune et qui n'avaient pas gagné. Eh ben, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire... Hein. Tout le monde est débile, ils sont tous débiles, ils massacrent les enfants, c'est pas grave, ils continuent, donc je suis remontée. Bon, alors c'est pas mal cette énergie-là d'être remontée ou d'être en colère, parce que c'est aussi une énergie qui permet de faire un peu bouger les choses. Donc voilà, donc je vais vous transmettre un peu cette énergie de guerrier, de toute façon je suis en mode guerrier, vous le savez. On va faire un petit coucou à nos prisonniers là-bas. Alors, attendez... Voilà. Alors, faut que je fasse attention de vous les montrer sans vous les montrer, n'est-ce pas Parce que sinon, je vais me faire striker. Hop, hop, hop, hop, hop. Ils arrivent. Voilà. Hop. Voilà. Je n'en montrerai pas plus. Ils sont bien au chaud dans leur petite boîte. Je suis sympa quand même. Hein Ils ont quand même le chauffage. Hein Donc, euh, je les ai pas mis dehors. hein. Bon, je rigole toute seule, ok. Oui, alors il y en a qui m'ont dit que c'était de la magie noire. Non, non, la magie noire, ce serait euh, si je faisais euh, du vaudou avec des aiguilles et tout. Non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Par contre, je les ai mis là où est leur place, c'est-à-dire en prison, comme la place de tout bon criminel qui se respecte. Voilà, donc euh, c'est simplement la visualisation par rapport euh, à des gens qui, euh, j'estime, qu'ils ont mérité euh, d'aller justement en prison. Bon, vous voyez que c'est pas pareil. Alors. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en parlant de prison, de criminels et tout, le fameux Caligula. On va regarder un peu où est-ce qu'il en est, parce que moi, je vous ai quand même dit que d'abord, il allait pas se, il allait pas se déclarer candidat. Alors, il euh, y a une personne qui m'a dit oui, vous aviez dit justement qu'il euh, allait pas se déclarer candidat, ou qui si, s'il si, si se présentait, il gagnerait pas. J'ai dit bah oui, alors? Il ne s'est toujours pas présenté candidat, que je sache. Bon, donc pour l'instant, je ne me suis pas plantée. Mais on va regarder, justement, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déclaré candidat. Et ça, c'est peut-être une question intéressante. Qu'est-ce qu'il a en tête, le monsieur Donc, si vous voulez bien, on va regarder. S'il ne nous prépare pas encore un trou de Trafalgar. Parce que qu'il serait bien le genre, hein. Il serait bien le genre. Alors, on va regarder avec le jeu de haut. Parce que je sais que vous avez bien ce jeu. Et que, euh, que voilà, quoi. Donc, on va regarder. Pourquoi est-ce que Caligula ne se présente pas, enfin, ne déclare pas d'ores et déjà sa candidature, alors que quand même, euh, quelque part, euh, quelque part, il agit comme s'il si, comme était candidat, quoi. C'est louche, tout ça. Donc, j'avais envie de creuser. Alors, j'ai suis le regarder en même temps, là-bas. Il fait la tronche, donc ça lui va bien. Alors, pourquoi est-ce que tu ne te déclares pas encore candidat, toi, là-bas Qu'est-ce que tu attends Ou bien, qu'est-ce que tu as planifié Voilà, bon, on va regarder. Donc, on va faire son nom, hein. je ne vais pas vous le dire, mais enfin, vous savez. Alors, son nom, pas son prénom, c'est trop long. Donc, voilà, vous pouvez épler le nom en même temps que moi, n'est-ce pas Bon, à part ça, vous avez vu, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Alors, en Allemagne, pour la petite info, ils sont en train de débattre de la piqûre obligatoire ou pas, sachant qu'il y a quand même pas mal de contestations. Hein. Les Allemands, ils se sont réveillés. Et puis, il faut savoir qu'on est quand même 80 millions. Hein. Donc, si euh, même s'il y a 10% qui vont dans les rues, euh, c'est quand même pas mal. Hein. Enfin bref, il y a beaucoup de contestations. De toute façon, euh, si c'était appliqué, ce serait pas avant mars. D'ici là, ça va encore rebouger. Alors, j'ai bon espoir qu'on y échappe. Mais bon, je ne suis pas sûre parce qu'ils sont tellement fous. Alors, revenons à nos moutons. Ah, ben, il y a des questions d'argent. Ok, il y, a de la, il y a de la précipitation. Il y a euh, le fameux homme qui est là. Alors, moi, ma question, c'était « Pourquoi est-ce qu'il ne se déclare pas candidat ?» Bon, alors, il y a des questions d'argent. Ça, c'est la conduite. C'est aussi une initiative. Ça, c'est euh, bah, justement, ça peut être la course à l'Elysée, hein, ou ça peut être la, la volonté de gagner, évidemment. Ça, c'est un choix à faire qui peut conduire à une séparation. Ça, c'est intéressant. Là, il y a quand même quelque chose qui nous fait peur, et là, il y a le nom. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Carte intéressante. Alors, Caligula. Qu'est-ce que tu as en tête Bon. Alors ici, on a rigide. Alors rigide, c'est inflexible quand on n'est pas, pas flexible. Quand on est dur. D'accord. Pardon. OK. Ici, il y a « Début de quelque chose ». Là, on a « Prendre ». Alors, « Prendre argent », c'est pas mal. Ça sonne bien. « Prendre de l'argent », bon, OK. Alors, « Prendre de l'argent », ça me fait tout de suite penser. Il prend son argent il s'en va, quoi. C'est marrant, quand même. Bon. Ici, il y a « Sage ». Ah, ouais. « Sagesse avec la trouille », quand même, hein, Et « Faux ». Bon. Alors, « Faux », oui, c'est le nom hein, qui est « Faux ». Euh bah, écoutez, moi, ce que ça me dit, quand même, c'est qu'il peut y avoir un problème de financement dans cette histoire, Hein, prendre de l'argent. Alors, soit parce qu'il pense déjà à prendre de l'argent et à partir, ou alors euh, c'est qu'il ne sait pas où prendre l'argent. Il y a quelque chose. Bon. Donc, il peut y avoir un souci financier. Ici, une conduite qui est rigide. Alors, une conduite qui est rigide, ça peut être son attitude qui, euh, bah, vous savez, qui s'est fait drôlement remonter les bretelles par euh, par euh, l'Europe, quoi. Je sais plus lequel euh, député croate ou je sais plus quoi. Enfin, bref. Euh, mais pas que pas que lui et donc il est possible que sa conduite soit perçue comme trop rigide donc trop dure hein, rigide ça veut dire dur et que là il y a des critiques alors pardon alors ça c'est pardon c'est quand on s'excuse hein. pardon par rapport à une, une course quelque part le début de la fin j'ai l'impression et la sagesse parce qu'il a peur bon alors moi tout ça ça me dit d'une part qu'il va y avoir des problèmes d'argent d'autre part, euh, le nom il risque de lui faire euh, un mauvais coup, là, parce que c'est faux, un hein, faux, donc, euh, euh, on, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance. Donc, il peut très bien commencer à vouloir se, dé, se, se débarrasser de Caligula, là. Ça me dit aussi que peut-être qu'il serait plus sage pour, euh, pour Caligula de, de partir, parce qu'il est à la trouille, et que là, il pourrait y avoir le début d'autre chose. Alors, je sais que ça fait beaucoup de conditionnels, on n'est jamais sûr à 100% en voyance. Hein, vous savez bien, hein, euh, il y a toujours des gens qui critiquent. Alors euh, bon, ce pas beaucoup parce que vous êtes super sympa en grande, grande, grande majorité. J'avoue que j'ai une communauté qui est vraiment super. Mais il y a toujours un ou deux trolls qui arrivent à s'infiltrer et que je dois virer aussi sec. Et donc, euh, ceux-là, ils sont toujours en train de critiquer. Ils ne se rendent pas compte que la voyance, d'abord, c'est pas sûr à 100%. Et puis, euh, que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Moi, je suis crevée après. Enfin, ça, vous le savez. Alors, revenons à nos moutons. On va remettre des petites cartes hum, ici, parce que là, c'est quand même le début d'une séparation ou le début d'un choix à faire. Moi, je sais pas. Alors, il y a deux choses. L'une, c'est que soit il se présente, mais c'est parce qu'il est sûr de gagner. Et dans ces cas-là, il y a un coup fourré. Par exemple, euh, couper l'herbe sous le pied au candidat. On a bien vu hein, avec euh, Florian. Moi, je vous avais dit dans un autre tirage que Florian, il allait avoir des problèmes lors d'un meeting. Enfin, d'un meeting, euh, d'une manifestation, si vous voulez. Hein, bon, Vous avez vu, là, le, le coup euh, fourré euh, qui a été fait par euh, Dharma, euh, plus loin, euh, bref, non hein, hein, Vous avez compris Où il est accusé de... Euh, bon, vous savez de quoi Avec les fameux applaudissements. Je pense que vous êtes au courant. Hein bon, Donc, euh, ça veut dire que ça, euh, il faut que les candidats, quand même, s'attendent à des coups bas. Voir ce qui s'est passé avec François Fillon en 2017. Bon. Alors, soit il y a ça, soit il va d'une façon ou d'une autre reporter les élections. Il y a peut-être quelque chose là. Ou la troisième possibilité, c'est qu'il va faire en sorte de gagner, voir ce qui s'est passé aux États-Unis avec les machines. Hein Parce que le bonhomme, attention, il est machiavélique. Bon, alors pour l'instant, je dirais plutôt qu'il y a un problème d'argent. Et qu'il y a des critiques, ici. Alors, le pardon, on va regarder... Et puis on va aller regarder aussi ce qui peut lui faire peur. Bon. Alors, ici, il est quand même pas mal isolé. Hein, il se retrouve tout seul Alors, isolé soit parce qu'il n'y a plus personne qui le suit euh, parmi ses partisans, soit parce que ceux-là -là ne le suivent plus. Ça, j'ai pas le détail. Là, il ah, y a encore le temps. Il hein. y a encore le temps. Ouais, le temps, le temps, le temps, le temps. Je sors toujours qu'il faut se dépêcher. Et là, on a alors les personnes âgées. Euh, je ne sais pas non plus ce que c'est. Ils sortent là comme ça. Boum Là, ben, j'ai pas d'idée. Ça peut être simplement des personnes qui ont plus d'expérience. Hein. Ou le peuple. Alors pas le peuple français parce qu'ils sont quand même un petit peu âgés, ces personnes-là. Donc on ira voir. Et là, ah ben oui, donc euh, il a la trouille. Alors, la salle de bain, il y a deux choses. C'est soit la politique sanitaire qui l a menée, soit euh, c'est ce qui se met dans, les, dans le nez, que, dont, dont j'ai parlé dans le nez de Caligula. Bon. ou là, euh, effectivement, euh, attendez, je suis en train de réfléchir. Ou là, effectivement, il y a un problème. Il y a autre, autre chose. Ça fait penser aussi des choses qui remontent. Vous savez, ça remonte par les tuyaux. Hein, la, la tuyauterie. Ça fait penser aussi à ça, où il y a des choses qui peuvent ressurgir, remonter. Parce que je suis en train de voir les toilettes, quand même. Donc, des choses... Euh, comment dire Nauséabondes. Voilà. Il y a quelque chose, là. On va, on y, on va aller voir. Alors, si ça se trouve, c'est en relation avec cette carte-là. Vous voyez je sais qu'il va, il va y avoir un scandale qui va sortir. Ça, je l'ai vu en astrologie. Maintenant, savoir lequel. Enfin, bon, il y en a tellement, vous allez me dire. Hein. On a le choix. Alors, surtout lui, avec, euh, avec son jean Mich, là. Hein. Enfin, son Jean Mich. Euh, jean Brie, je crois que j'avais dit que je l'appelais Jean Brie ou Brimiche, je ne sais plus. Jean Brie, c'est pas mal. Alors, ici, supprimer. Ah ouais. Donc ça, c'est les personnes âgées que l'on veut supprimer. Ouais. Pourtant, c'est marrant parce que rigide, la conduite rigide, supprimer, j'avais quand même l'impression que c'était une critique qu'on lui faisait, moi. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, supprimer, euh, supprimer euh, les certains droits, par exemple... Pour les personnes non injectées, il y a quelque chose là. Et pour moi, c'est une critique qu'on lui a faite par rapport à sa conduite, à son attitude. Ici, apparence. Ouais, il est en train de jouer la montre, le, le garçon, hein, comme on dit. Hein. Il est en train de jouer la montre. Ici, mentir. Ah, bah ben voilà, on y arrive. Hein. Il y a des choses sur lesquelles il a menti. Bon, ça, on sait déjà. Ça va ressurgir. Donc, il serait plus sage, finalement de d'avoir un peu la trouille par rapport à ses mensonges, ce qui ferait qu'il demanderait pardon, par exemple, la course à l'Elysée demandait pardon, et, mais qu'il ne se représenterait pas. Chef. Bon, voilà, vous voyez, son chef, il le laisse de côté. Bon, ben bah écoutez, moi, ce que je me dis, quand même, c'est que tout ça, c'est vraiment dans les apparences. C'est-à-dire, il fait comme s'il si allait euh, se porter candidat Hein, donc, il agit comme tel, mais que au fond, euh, il sait qu'il y a un problème ici. Ou alors, il est déjà en train de préparer son départ et de prendre l'argent. C'est comme on dit, euh, comment c'était quoi déjà le film euh, Prends l'oseille et tire-toi. Oui, c'est pas très joli, je sais. C'est pas moi, c'est le titre du film. Bon, il y a de ça. Parce qu'il euh, y a son chef ici qui est en train de le laisser tomber. Et c'est le début de la fin. Bon, bah, écoutez, moi, je ne vois pas se représenter. Hein. Alors, j'avais dit que quand même, soit... S'il se représenter, c'est qu'il serait sûr de lui. Ok. Bon, là, on a une hypothèse possible. Hein. Vous avez suivi. Hein. Qu'il a quand même la trouille par rapport à des choses qu'il a faites, sur lesquelles il a menti. Et qu'il serait plus sage, finalement, de prendre un autre chemin. Surtout qu'il est, en fait, laissé tomber par son chef. Ici, on voit qu'il est tout seul. Hein. Le chef le laisse tout seul. Ici, là aussi. Et que là... Euh, alors, j'avais parlé des questions de financement, oui, il doit y avoir les questions de financement, et que d'un autre côté, il pense aussi, encore une fois, à prendre le maximum de sous pour chute, prendre la poudre d'escampette. Et que de toute façon, ici, il a eu des critiques. Ah oui, non, je sais ce que c'est. Ah, ça vient de me venir. Bon. Alors, c'est pas les critiques euh, du Parlement européen, ça, qu'il a. Non, non, non. Ce qu'il a comme critique, c'est que euh, euh, il n'a il pas suffisamment euh, supprimé... De ces personnes-là. Donc là, il y a un échec. Hein, en fait, il y a un quota qu'il n'a pas rempli. Oui, je sais, c'est horrible. C'est ça que je vois, moi. Et donc, ça doit, pas, ça doit être certainement par rapport à l'injection. Il y a un truc là. Bon. Alors, on va voir quand même si... Euh, on va te poser la question. Alors, est-ce qu'il va se représenter quand même Parce que moi, apparemment, je dirais non. Mais est-ce qu'il va se représenter Alors, bah qu'est-ce qu'on a là Ah ouais, on a les militaires. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là Alors ça, ça m'inspire quelque chose, parce que je viens de lire dans le journal, là, juste avant de commencer la vidéo, que Caligula avait dit que si jamais il y avait un conflit avec la Russie et l'Ukraine, eh bien, euh, il, il, il engagerait le combat, quoi. Enfin bref, vous avez compris. Donc, est-ce qu'il ne va pas nous faire un coup de Trafalgar Et justement... Euh nous imposer les militaires. Ah, attendez, je suis en train d'infléchir parce que moi, j'avais quand même vu qu'il n'y aurait pas de loi martiale. Hein, j'avais sorti. Alors, me serais-je trompée Qu'est-ce que c'est que ces militaires Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de nous préparer quelque chose. Hein On va voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que ces militaires-là, forcément... Ouais, il y a de la violence quand même. Ça sent pas bon. Auto-saboteur. Ah là là là là. Et là, le jeu. Les règles du jeu. Les règles ou le jeu. Suivre les règles, enfermer. Bon, alors... Il ne va pas se porter candidat. C'est exact. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Parce que pour moi, le jeu me dit qu'il ne va pas se porter candidat. Par contre... Donc il va prendre l'argent, je pense, et il va partir. Par contre, il va y avoir un problème là. Là, j'ai un peu peur. Qui, euh, Pourtant, je n'avais pas mis de loi martiale, moi, mais pourtant, j'ai de la violence avec des militaires. Autosaboteur, bon, donc on, on autosabote sa campagne, hein, quelque part. Mais euh, les règles, bah, c'est d'enfermer tout le monde. Moi, ça m'embête ce que je suis en train de vous sortir là. Alors, on va voir. Est-ce que c'est en relation avec la Russie et l'Ukraine ou est-ce que c'est pas du tout ça On va voir. Est-ce que c'est en relation avec l'étranger Parce que là, il va falloir un petit peu aller plus loin. Ah non, c'est par rapport, euh, en fait, aux manifestations. Donc, en fait, il veut éviter que les gens euh, ne se regroupent. Il veut éviter les... que les gens ne se regroupent. Donc, ce ne serait pas par rapport à l'Ukraine mais ce serait plus, finalement, euh, pour éviter les manifestations. Donc, pour enfermer les gens. Hein Et alors, auto-saboteur, je comprends maintenant. C'est pour saboter les, les manifestations. Ah ouais, d'accord. Je vous dis, il va, il va faire un truc. Voilà. Donc, euh, ils vont, il va dire que les gens sont coupables. Par exemple, dans les manifestations. Hein. Et donc, ouais. Autosaboteur, ouais. il, il va vraiment aller sabrer, et saboter les, les, les manifestations. Alors par exemple de Floriane, hein, qui est quand même pas mal, il faut bien dire, hein, qu'on l'aime ou pas. Euh, bon, voilà quoi. Que son discours est censé. Encore une fois, j'essaie je de ne bon, pas trop faire de politique, mais enfin, euh, bon, il est quand même pas mal. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Ce qu'il raconte, c'est vraiment correct. Euh, alors... Moi, ce que ça me dit, c'est que là, il va chercher des poux dans la tête. C'est vraiment ça. Hein. Par rapport aux manifestations, il va vouloir vraiment les saboter. En les faisant passer pour coupables et en les faisant alors enfermer. Ou alors en les empêchant de sortir, si vous voulez. C'est pareil. Et donc là, il ferait intervenir l'armée. Mais ça, c'est pas bon. Hein. Parce que là, c'est pas l'Ukraine que je sors. C'est autre chose. Je vous ai dit, je ne sortais pas de loi martiale, moi. Mais je vois autre chose. C'est pas loin quand même. Alors, il y a quand même le soleil qui sort avec un sacrifice. Bon, on va aller explorer ça aussi. Ok. Stupide, ouais. Donc, ça veut dire que si jamais il fait ça, le, le jeu me dit que ce serait de toute façon stupide. Parce que là, euh, ça conduirait euh, à encore euh, comment dire, à rendre la situation encore pire. Là, là, ce serait à mon avis la fin pour lui. Oh, il y a quelque chose de bizarre là. Bon. Donc, ce qu'il attend. Eh bien, c'est de nous coincer. Alors, euh, et notamment de faire intervenir les militaires. Mais est-ce que... Je, enfin, est -ce que, Je crois là, quand même... Je vais reprendre, pardon, excusez-moi. Mais quand même, j'ai l'impression que si jamais il faisait ça, il aurait à le regretter. D'une façon ou d'une autre, ça ne va pas apporter ce qu'il escompte. Il y a autre chose. Ce, ce serait stupide, me dit le jeu. Ce serait stupide. Donc on va dire que on va demander Est-ce que quand même euh, Parce que là cette carte là C'est vrai qu'elle est Elle est difficile Mais est-ce que ce serait la fin pour lui Ouais alors il y a la joie Et l'amélioration la, Ça c'est curieux hein Alors espérons que c'est pas pour lui hein Moi je pense pas Alors, l'aideur et fermeté. Alors là, je suis pas aidée avec les cartes aujourd'hui. Les et fermeté. Ouais, en fait, ce que les cartes me disent, ce qu'elles ont l'air de me dire, hein, c'est que si jamais il entrait dans ce chemin de violence, ce serait stupide. Que finalement, ça conduirait à quelque chose euh, qu'il n'attend pas du tout. Et que au contraire, la joie reviendrait. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est qu'ici, il y a comme un sacrifice. Alors, est-ce que c'est lui Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui, quand même. Ouais, je crois qu'en fait, si jamais il faisait ça, ça conduirait à son départ. Là, euh, ce serait la pire des choses qu'il pourrait faire, en fait. Voilà, la fin d'un cycle. Bon. C'est à dire que si jamais vraiment il allait vraiment partir par là, si vous voulez, que là ce serait en fait comment dire l'inverse de ce qu'il en attend, c'est que ça conduira à son départ et que finalement quelque chose de laid ah voilà, je viens de comprendre eh bien apporterait plus de, finalement de la joie et euh, plutôt une amélioration de situation. Ouais, ça, c'est curieux. Alors, on va demander cette carte-là si finalement, si finalement, elle ne va pas se retourner contre lui. Alors, est-ce que ces militaires vont aller aider le peuple, finalement Un peu comme en Autriche, si vous voulez, hein, vous avez bien vu. Hein, les, les, les militaires, ils n'ont pas voulu euh, euh, arrêter les gens. Hein. Ils se sont retournés contre le pouvoir et ils ont refusé, euh, enfin voilà, ils sont mis du côté du peuple, quoi. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, je, je me demande si ça ne va pas être ça. On va les regarder. Alors, est-ce que les militaires sont plutôt pour le peuple Alors, pour l'instant, ils sont, bon, voilà. Ouais, alors pour l'instant, pour l'instant, ils sont en retrait. La situation ne leur plaît pas. En gros, c'est ça. Hein, là, je suis sur les militaires. Ça, en fait, la situation les rend carrément malades. Ils sont en train de, de regarder un peu dans leur coin. Pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Hein. Ouais, ils sont choqués par la situation quand même. Bon. Ils sont choqués par la situation. On va remettre des cartes là. Mais je ne sais pas pour l'instant... Alors, peut-être que le jeu ne pourra pas me répondre euh, s'ils si sont pour nous ou pas Ouais, alors ça, c'est les foyers français. Il y a Toujours les histoires de, de médical qui ressort. Bon, pour moi, euh, moi j'ai l'impression que ce serait la fin. C'est-à-dire que si je commençais à intervenir, de toute façon, ce serait l'impasse, ce serait la fin. D'une façon ou d'une autre, ça arrêterait, la, ça arrêterait la, tout le tout ce cirque, ça l'arrêterait. Mais je ne peux pas vous dire à 100%, s'ils sont pour le peuple... J'ai du mal à le voir. Ce que je sens, par contre, et ça, c'est sûr, c'est que la situation telle qu'elle est ne leur plaît pas. Ça, c'est sûr. Et que s'ils si interviennent, ce serait pour mettre fin à tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous en dire. Alors, je vais ranger mon jeu et je vais en faire un autre. Voilà. Donc, finalement, pour résumer l'intention de Caligula... C'est de noyer le poisson en, en, en disant que en, plutôt en agissant comme s'il était candidat, mais en sachant très bien qu'il a peu de chances de l'être. Donc il est en train de préparer son départ, hein. prendre l'argent, vous avez vu. Et puis de toute façon, il a un problème de financement. Donc il sait très bien qu'il euh, a eu un problème avec ses chefs. Hein. Il n'a pas réussi à éliminer autant de personnes qu'il aurait dû. Vous avez vu, hein, c'était dans les cartes. Et que de toute façon, il ne pourra pas se représenter. Mais avant de partir, il va nous la faire, euh, il va nous faire la totale certainement, en sabotant les manifestations, et en envoyant ma foi, les militaires. Bon, voilà. C'est ce que je vois. Alors, on va redemander au jeu Saga. Et puis, de toute façon, il sait très bien qu'il est quand même en danger. Hein. Et donc, il voudra se mettre à l'abri. Moi, c'est ce que je vois. Alors, est-ce que le jeu Saga peut nous donner une petite carte sur ce, ce qu'il a en tête Donc, on va en prendre que deux pour éviter de de trop se perdre ouais regardez en coupe j'ai ça donc de toute façon il sait qu'au niveau de la potion ça va pas bien se passer parce que vous avez vu hein, on a de plus en plus de témoignages etc etc je vous avais dit ça que ça allait ressortir hein, les petits poissons hein. je vous avais dit hein, les petits poissons vont remonter à la surface donc les gens vont parler et donc il sait que ça sent pas bon en plus aux États-Unis euh, Bidé là, comme on dit, ou bidon, il est complètement désavoué. En Espagne, ils ont arrêté. En Italie, euh, bah, c'est la Qatar, c'est vrai. Mais au Portugal, c'est pas mal. Hein, J'ai quelqu'un du Portugal que je salue ici. Donc, ils sont quand même beaucoup de moins de restrictions. Donc, il y a des chances que ça s'améliore aussi. Enfin, bref. Et puis, chez nous, euh, ils sont en train de tergiverser. Alors, on va regarder un peu ce qu'il va nous faire. Donc, il y a un arbre ici. Ah, oui, encore les, les histoires de potions. Hein. Donc, ça, c'est la fiole. Hein. Vous savez ce que c'est. Ici, on a un arbre. Ça me fait penser à chercher une protection. Alors, l'arbre. Chercher une protection par rapport à ça. Il y a des histoires d'argent là-dedans aussi. Hein. On va certainement découvrir pas mal de, de, de pots de vin aussi. Ça l'inquiète. Bon, il y a, euh, vous savez, qui derrière tout ça, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais savoir, euh, par rapport à Caligula, qu'est-ce qu'il a en tête On va voir. Si j'arrive à le sortir. Ouais, bon, bah, il a envie de, de prendre le... Comment dire De voler au loin. Hein la plume. Le ciel. Bon, bah, il, a envie, il a envie de partir. Il a envie de partir. On va dire d'avoir plus de légèreté. Alors là, j'ai carrément la sorcière. Euh, c'est ça c'est lui c'est aussi ses maîtres hein. voilà ça c'est lui il a l'air fatigué cet homme là d'ailleurs bah vous avez vu ce que je sors ah ben bah, je sors ce que j'ai mis sur la fenêtre ce que je vous ai monté en début de en début de vidéo hein. Donc, euh, il risque de mal finir quand même. Hein. Alors, je voulais sortir ce qu'il avait en tête et finalement, il est possible que j'ai sorti ce qui va lui arriver. Hein. Bon, on va refaire un jeu. Saga, il est toujours très puissant comme jeu. Je n'ai pas sorti ce qu'il avait en tête, mais bon, le jeu de haut me l'a quand même pas mal dit. Euh, on va regarder avec Résilio s'il peut me donner encore une petite. Euh, petite indication, savoir vraiment s'il veut vraiment nous mettre. Euh, on va dire euh, les bataillons quoi dans la rue hein. moi un petit peu ce qu'il a en tête ce qu'il veut faire il veut partir en beauté quoi en fait en gros c'est ça hein. ouais voyez regardez ici j'ai tendre une souricière à quelqu'un qui a du succès bon donc pour moi déjà curieusement il veut aussi en fait nuire euh, aux concurrents vous savez, en fait, ce que j'ai en tête, c'est qu'il pourrait très bien préparer, en fait, le chemin pour le prochain candidat en éliminant tous les autres. Comme, comme pour François Filon. Donc, qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce que c'est ça? Ça ne m'étonnerait pas. Ah, bah, vous voyez, il est encore là. Il a la trouille. Hein, voilà. Alors, il sait qu'il y a les gens qui sont contre lui quand même. Hein. Tout ça par rapport aux lois qu'il a faites. Ici, donc il sait, il sait très bien qu'il ne gagnera pas. Il le sait. Il, il est peut-être complètement fou, mais ça, il le sait. Il le sait. Il ne fait pas l'unisson. Il y a d'autres personnes qui se regroupent. Et c'est de ces personnes-là dont il a peur. Moi, je vous dis, il prépare son départ. Mais avant ça, il va nous faire un, un coup de trafalgar. Voilà. Alors ça, ça peut être notre fameuse journaliste Natacha. Alors j'en ai pas reparlé hein. Alors sachez quand même que euh, elle est très menacée. Elle a fait un travail formidable. Franchement, euh, grâce à elle, il y a plein de choses que je me suis aperçue. Ah, tiens, à propos à propos de euh, jamb euh, jambes bry Vous allez regarder ses pieds. Regardez les pieds. Hein. cherchez des photos où vous regarderez les pieds. Il y a des choses qu'on peut pas changer dans un corps. On peut pas changer les jambes, on peut pas changer les pieds, on ne peut pas changer les mains. Bon. Donc les pieds, j'avoue que là c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai fait une petite blague en disant que Jean-Brie était en train de se casser toujours la figure dans la petite boîte où je l'ai mis, parce qu'il avait des grands pieds, c'était un petit clin d'œil. Les pieds ne sont pas féminins, voilà, j'en dirai pas plus. Bref, donc fantastique travail de la journaliste qui est là, qui veut toujours rester un peu cachée, hein, mais qui a quand même un groupe qui l'entoure. Donc il y a des gens qui vont euh, se relayer euh, ce qu'elle a dit. Alors pourquoi je vous en parle bah, Parce que à mon avis les critiques que celui-là il a euh, il y a aussi euh, la journaliste qui euh, qui en est responsable et heureusement qu'elle est là moi j'avoue que c'est plein je vois plein de choses maintenant alors donc il sait de toute façon qu'il passera pas mais euh, là, attends, on ira voir ça s'il veut faire ressurgir quelque chose d'autre voilà c'est une marionnette il est vraiment euh, il est marionnetté quoi enfin bref il Fait ce qu'on lui dit de faire, alors là il y a le rideau qui se lève, c'est la fin de la pièce, quoi. On pourrait éventuellement la mettre là. Bon, donc on va la regarder ici. Bon, j'ai pas sorti le, le bataillon comme je dis pour éviter de dire l'autre mot, n'est-ce pas? On sait jamais, mais on va regarder ici. Alors, qu'est-ce que tu as dans la tête? Hein et là, c'est quoi Ouais, c'est ce que je vous dis. Il joue la montre. Il joue la montre. C'est pas possible qu'il se déclare candidat. J'y crois pas. Il prépare le chemin pour quelqu'un d'autre. Bon, ben voilà. Vous avez vraiment le stop, là. Hein. Donc, non. Il ne se représentera pas. Non. Il joue la montre. Alors, il y a quand même ici... Ah, mais c'est une belle carte, normalement. C'est une belle carte. Alors, c'est quoi ça Est-ce que c'est pour nous la vie qui reprend ou est-ce que c'est lui qui a encore un autre projet derrière Non, c'est la vie qui reprend. C'est les gens qui font bouger les choses. Espoir l'espoir l'espoir est là alors ne perdez pas espoir hein. je vous ai toujours dit hein, le printemps l'été pourquoi l'été parce que à mon avis c'est là où il faudra vraiment reconstruire si vous voulez le printemps c'est que déjà euh, les, le truc qui va il, il va il va devoir s'arrêter mais que avant il y aura de la casse c'est ça pour ça que je vous parle toujours de l'été et la casse ça peut très bien justement être euh, avec ce qui va nous faire euh, en dernier recours si vous voulez c'est quelque chose comme ça hein mais là, il y avait bien vraiment euh, l'espoir qui, refl qui refleurit grâce à l'action euh, solidaire des personnes. Vous voyez comme elles souffrent. Hein. En plus, regardez, ces deux personnes-là sont sur la plage, donc ils sont en short, c'est vrai. Mais euh, ça veut dire aussi que ce sont des personnes euh, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, euh, ce n'est pas euh, les grandes personnes politiques. Hein. C'est le peuple, ça, qui fait bouger les choses. Qui, qui qui tire le bateau là pour le faire bouger. Alors il est possible que le bateau justement il était échoué par exemple, hein, et que pour le sortir de là où il s'était enlisé, on peut dire ça comme ça, eh bien il est nécessaire de de de, bah, de tirer avec des lanières de pour aller en eau plus profonde. Donc pour que ça redémarre, pour qu'il puisse de nouveau revoguer. Vous pouvez aller chercher après toutes les interprétations que vous voulez. Mais pour moi, il y a définitivement ici la volonté très nette de faire bouger les choses dans le bon sens puisque pour que le bateau puisse repartir et reprendre la, la, et la vie qui reprend ici. Bon. Alors, du coup, euh, j'ai juste vu qu'il jouait la montre. Alors, j'ai pas vu ce qu'il avait en tête. Alors, est-ce que tu veux bien nous le dire? Est-ce qu'il est, qu est en tête? Ouais, bon, bah, voilà, il prend son, <rire> c'est le gamin qui reprend ses jouets qui s'en va, quoi. Mais c'est ça, hein. Il prend ses clics et ses claques. Ah, regardez, je viens de apercevoir que le gamin, il a un billet de 100 dans la main. Vous avez vu Alors, 100 dollars, 100 euros, ce que vous voulez, mais il a de l'argent. Bon, ben, bah, il s'en va, hein. Mais il va essayer de prendre des sous. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Bon, là, j'ai compris. Tu prépares ton départ, t'as la trouille. Tu sais que, euh, bon, bah ça sent pas bon. Alors, est-ce que tu vas nous faire un coup de trafalgar Ouais, il est critiqué, on est d'accord. Ah, et je ne sors pas ce qu'il va nous faire, hein. Et il va se mettre à l'abri. Ouais. Bon, ben bah voilà, il va se mettre à l'abri. Bon, écoutez, je ne le sors pas avec ce jeu-là, ce qu'il va nous faire. Je n'arrive pas à le sortir. Il est sorti avec le jeu de haut. Euh, Peut-être qu'il faut que je demande carrément. Hein, Est-ce qu'il va nous mettre les bataillons dans les rues Ah, ça par contre, il risque de réussir. Vous hein. Voyez, j'ai le oui. Il risque d'y réussir. Enfin de réussir, mais ça ne lui porterait pas chance en même temps, vous voyez Parce que ça se retournerait contre lui. D'ailleurs, on va le demander. Est-ce que ça se retournerait contre lui Alors. Euh, bah là, je sais pas. C'est bien contre les gens. Ouais, ça serait quand même une menace. Hein. Donc, euh, d'un autre côté, ça le mettrait aussi en position extrêmement périlleuse. Hein Donc, oui. Donc, ça, c'est euh, les gens, toujours, par rapport aux gens. Hein. Donc, il y a bien un projet par rapport aux gens. Hein. Et puis, il se retrouverait tout seul. Boué à la mer, mais il n'y a personne. Donc, ça veut dire euh, que là, euh, là, il serait perdu, quoi. Il n'y a personne. Hein. Il a déjà coulé, hein, pour moi. Donc, si jamais il fait ça, c'est foutu. Il n'y aura plus personne. Donc, pour moi, c'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard hein. là, le hamac, c'est c'est la place, la place, elle est vide là, il est parti, hein. la place, elle est vide. Et là, alors il est parti, mais il court derrière le camion quand même, donc il va chercher à s'échapper. Bon, voilà, ce que je peux vous dire. Alors j'ai pas sorti encore une fois les bataillons avec le jeu de le résilio, je l'ai sorti avec le jeu de haut. Bon, c'est faut dire qu'il n'y a pas de carte dans ce sens-là non plus dans le résilio, mais je voulais savoir ce qu'il me sortait. Mais pour moi, il va préparer son départ, mais avant, de, avant ça, il va nous faire un, un sale coup. On va regarder avec le jeu Habitat. Parce que là, par contre, j'ai des cartes qui peuvent être intéressantes. Alors, donne-moi une carte sur ce qu'il a en tête, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que. Quel aigu là en tête Je regarde de temps en temps. Bon, bah, écoutez, regardez. Les cigognes s'en vont et la cheminée fume. Vous avez vu et, et surtout, surtout, c'est la lune rouge. Donc, la lune rouge, c'est généralement euh, <rire> annonciatrice de gros problèmes. Hein. La lune, la rouge, rouge de sang, la lune sanglante. Donc, il nous prépare bien un truc. Hein. Voilà. Et lui, il est parti au calme. Bon, bah écoutez, vous savez ce qui va arriver maintenant. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu, donc euh, on ne lâche rien, on garde espoir, on est droit dans nos bottes, on dit non, c'est encore euh, quelques semaines, attendons le printemps, et cette fois on peut penser printemps, oui oui, nous on peut penser printemps, par contre pour lui c'est le printemps de la fin, moi c'est comme ça que je vois. Bon je vous fais la bise, euh, on garde notre énergie guerrière de battant, euh, et on, on va se battre pour nos enfants, et ben moi je sens que euh, je vais aller m'amuser à faire une petite lettre au directeur de l'établissement, Là, où est ma fille Et je vais lui dire ce que je pense. Ça va me faire du bien. Voilà. Donc sur ce, je vous fais la bise. Et puis à bientôt. Au revoir.